oko de tagui salamaleekum jorngen def ci fm dalen ak jam uh, special hommage uh, a uh, maitre ousmane sey xamgenne uh, waxtu bi sen emission dembak tay uh, di am dimanche bu jot wante Dembaktai tay dañ ko def special ousmane sey avocat yep, uh, bu mak bobu gen aduna alhamis bi ñu wesu delu diko jale njabotam diko jale senegal yep di ñaan yalla gërëm ko xare ko aljana nit nak nous parler, de nous parler, de nous parler, de nous parler, de nous de nous de de de nous de nous kilif Reumi, Président Makisal, mou Aikadu, ay cadeau hôpital principal bu Dakarou dello maître Ousmane Sey qui itam sen and Tualo politique président Makisal itam ci cadeau moy Nasaran Diapolin len ci dal dello njukkal ko xamné taxawuna rewam té itam fatte bopam yenn say wala muñ lu and politique di ci Sénégal Yen say sen intérêt parti c'est sen intérêt Coalition, euh, dans le cadre de coalition d'Anna N'yukalal, connu Ander Théoulou, Aïkadoui Cédé, président Makisal, qui maître Ousmane Sey. Maître Ousmane Sey a traversé cette vie ici-bas, un homme pétri de valeurs, disponible pour son pays, engagé, sans réserve, aux côtés de son peuple. brillant avocat, maître Ousmane Sey, a eu un parcours remarquable, un parcours ponctué par des causes aussi célèbres que variées. Il était soucieux de justice et d'équité, sensible aux souffrances de ses compatriotes, contrarié par les aléas de la vie. Maître Ousmane Seyyy avait une haute idée de sa profession dont il mesurait l'énorme poids dans la marche de la société. Il savait en effet que le droit n'est pas une discipline quelconque, mais le levier par excellence de l'état de droit qui assure l'équilibre de la communauté humaine que nous constituons. C'est ce même sens de la responsabilité qui l'a guidé en politique, militant très engagé, leader confirmé et allié loyal. Maître Ousmane Sey s'est distingué par son dynamisme, sa générosité, son courage et son esprit de solidarité. J'ai toujours eu une grande admiration pour lui, une grande affection, parce que, malgré l'apreuté sur le terrain politique, il savait toujours faire preuve de tempérance et de dépassement, même lorsque les intérêts de son parti ou de sa coalition étaient touchés. Et c'était un homme de compromis. La grandeur de la nation sénégalaise, l'affirmation des principes de l'état de droit et le bien-être des populations étaient au cœur de son action politique. Humble et franc, Maître Ousmane était un modèle d'acteur soucieux d'un débat public de qualité et de développement des terroirs en tant qu'éminent membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales dont il était vice-président. Je voudrais, au nom de la nation tout entière, présenter nos condoléances, outre à sa famille, à cette institution et à sa présidente, Mme Aminata Mbenghine. Le Sénégal perd en Maître CI un de ses meilleurs fils dont la foi en l'avenir de la nation était intacte. Nous poursuivons ces témoignages après le chef de l'État, Maki Sall. Euh, nous allons euh, écouter un confrère à Maître Ousmane Sey, jouant depuis les Pays-Bas. Il a prêté serment avec Maître Ousmane Sey ici à Dakar en janvier 1985. Nous vous proposons l'entretien et nous revenons juste après. Nous avons au bout du fil euh, depuis euh, les Pays-Bas, Maître euh, Javier Jean Keita, Il est avocat. Il a prêté serment en même temps que maître Ousmane Sey, le 18 janvier 1985, maître keita et aujourd'hui conseil principal à la Cour pénale internationale. Maître, nous vous présentons d'abord nos condoléances pour la disparition de votre confrère, maître Ousmane Sey, je le disais tantôt, à qui vous avez prêté serment. Vous l'avez donc côtoyé. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme Bonjour madame merci de me présenter les et les condoléances de le présente également euh, au Sénégal, à sa famille biologique et à notre famille euh, professionnelle. maître C va nous manquer à tous. Nous avons prêté serment notre maître et moi il y a plus de 38 hivernages. Ce n'est pas hier, c'est avant-hier. Et lorsque nous avons prêté serment, nous étions la première promotion euh, d'avocat recruté entre guillemets sur euh, examen qui s'appelle le CAPA, certificat d'aptitude professionnelle pour la profession d'avocat. Et je dirais même que c'était un concours tellement c'était sélectif. Notre serment a été traité sous le bâtonnat de Maître Fadilou Diop, Fadi et euh, toute notre pro pro promotion n'a donné que des confrères euh, de renom assez brillants. Les souvenirs que j'ai avec Maître euh, Sey sont, sont très nombreux. Je ne vous les révélerai pas tous. Je dirais de lui que je retiens dès le début c'est un confrère brillant, intelligent, vivace, incisif, tenace, mais euh, adorable, confrère gentil, même si le mot a l'air jaloudeux. Euh, un confrère euh, respectable et, et respectueux. Et euh, il cultivait euh, une certaine révérence et c'est avec la même irrévérence qu'il nous a soudainement euh, quittés. Il cultivait un certain art de, de vivre aussi, il aimait la vie, mais il a cultivé aussi un art d'être, de, de savoir-être. Donc je dirais que nous avons des souvenirs de, de prestations de serment, de promotion qui a organisé des, des soirées festives que tout le, le barreau aimait bien rejoindre. Nous avons fait des excursions ensemble à, à l'extérieur du, du Sénégal et également à l'étranger. Lorsque j'ai quitté le barreau après trois ans pour rejoindre la cour d'appel de Paris, je suis revenu et avec Didier Préva, nous avons organisé un, un jumelage du barreau du Val-de-Marne celui du Sénégal. Du et notre fille était toujours dans nos allers-retours euh, pour, euh, pour former les, les confrères, les accompagner et aussi euh, savoir euh, joindre l'équipe euh, aux très agréables. Donc c'est un confrère qui va énormément euh, nous manquer sur le plan professionnel comme sur le plan humain. Je pense qu'il est allé rejoindre son complice de toujours, Maître Ibraï Makan, de notre promotion, un de nos compagnons de longue route. Je qu'ils sont ensemble dans la paix éternelle. C'est donc, un très triste mois de mars, madame. Oui, euh, maître Keita, euh, il est clair que vous avez beaucoup euh, côtoyé maître Ousmane Seyy. Quelles sont ces valeurs qu'il incarnait euh, et qui, selon vous, devraient inspirer aujourd'hui vos jeunes confrères? Ben, les, les valeurs euh, que maître Sey incarnait à mes yeux, je pense que certains confrères euh, du barreau du Sénégal euh, sont mieux placés pour les décès, mais ce que je peux dire en tout cas à l'endroit de nos plus jeunes confrères et qui peut être valable aussi pour les confrères de notre génération, c'est déjà être compétent. Être compétent et être humble. Et être persévérant et être courageux. Parce que dans cette profession, qui de son nom, Avocat, avocatus, au latin, en latin, ça veut dire au secours. Quand on porte ce secours son prochain, on vit avec les problèmes des gens. Et donc, quand nous recevons leur confiance et leur confidence, nous devons faire preuve d'humilité, de courage, de persévérance pour eux. Parce que nous portons leurs paroles, nous les assistons nous les accompagnons dans leur douleur quotidienne donc faire preuve de compétence d'humilité et surtout faire preuve d'éthique et du respect de la déontologie parce que c'est une profession avec des règles et des usages et ces usages là sont notre socle professionnel et cette, ce sont ces règles-là qui, qui nous gardent et qui font de nous une communauté un peu à part avec les magistrats et les autres professions juridiques et judiciaires. L'éthique et la déontologie sont des clés de notre profession. Et je retiens de maîtriser qui avait vers l'aspect de, la, de la déontologie et de l'éthique. Mmh. Je me souviendrai toujours de, de ces éclats de rire parce que qu'on pouvait ne pas être d'accord avec lui, mais nous discutions librement, en argumenter, il y avait souvent des éclats de voix, mais ça se terminait toujours par un éclat de rire, mmh. un rire euh, très physique, très sonore, très visuel et, et très humain. C'est un triste mois de mars. Oui, c'est un triste mois de mars. Alors, ce sera la dernière question, Maître Keita. Qu'est-ce que vous retenez de particulier de Maître Ousmane Sey Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez chez l'homme C'est un confrère qu'on peut approcher très facilement. En, en mots simples, on peut réussir dans la vie et, et rester à portée de main, à portée de conseil. C'est quelqu'un de très humain et, et de très simple, un humour euh, insidif, un garçon courageux et, et très agréable à vivre. Merci Maître Keita pour ce témoignage sur Maître Ousmane Sey. Nous vous présentons encore nos condoléances et je rappelle que vous êtes confrère à Maître Sey. Vous avez prêté serment avec lui ici à Dakar le 18 janvier 1985. Vous êtes aujourd'hui le conseil principal de la Cour pénale internationale, chef aussi du Bureau de la Défense. Merci, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci Madame notre confrère nous manquera, il nous manque déjà. Nous restons avec un autre avocat qui a prêté serment aussi en même temps que Maître Ousmane Sey. Lui, c'est Maître Didier Daniel Prera. Il a collaboré avec Maître Ousmane Sey après la prestation de serment dans des dossiers. Maître, merci d'accepter de faire ce témoignage sur votre défunt confrère et nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci beaucoup Madame pour ces condoléances. Et euh, euh, je suis vraiment très sensible à cela parce que mon confrère Ousmane Sey, comme vous l'avez dit, nous avons prêté serment ensemble à 85, donc ça fait plus de 38 ans. Mmh. Et nous avons eu un parcours professionnel mené ensemble qui a créé beaucoup, beaucoup de relations personnelles, professionnelles et sociales. Mmh. Et ça, euh, plus, oui. Euh, euh, ce qui m'a le plus marqué euh, euh, de mon confrère, Frouz euh, c'est d'abord euh, sa jovialité, c'est quelqu'un de très jovial, très ouvert. C'est aussi euh, un avocat qui était vraiment un féru du droit. Euh, C'était un, euh, un excellent juriste. Euh, entre avocats quand nous disons dans le qu'il est un excellent juriste croyez-moi que cela euh, euh, est quelque chose de, de très fort et euh, je me dis souvent que euh, Ousmane lorsqu'il était dans son cabinet euh, il travaillait le droit comme euh, euh, le professeur Cheikh Antejo travaillait l'atome dans son laboratoire, Carbone 14. Mm. Je dis à quel point c'est quelqu'un qui aimait jouer sur les concepts juridiques et aimait travailler le droit pour trouver toujours une solution à un cas pratique qui lui était euh, posé. Mm. Donc nous avons beaucoup cheminé ensemble et c'était un, un ami et un, et un contraire que j'ai respecté beaucoup pour ce qu'il était. Et pour ceux qui représentait, pour le barreau. Mmh. C'est quelqu'un qui a eu à faire en plus du droit de la politique. Et euh, mmh. nous avons vu euh, comment il a eu à évoluer sur le plan politique. Et c'est difficile souvent de concilier les valeurs de l'éthique professionnelle d'avocat et celle de l'éthique professionnelle d'un politicien. Un politicien. Ah, donc, euh, je pense qu'il a pu concilier les deux. C'est là où voulais euh, en venir. Est-ce que, à votre avis, il a réussi cette conciliation? Je pense qu'il a eu, eu à le faire avec élégance mmh. et avec doigté. Parce qu'on euh, avait beau ne pas aimer ses positions politiques, mais quand il exposait les raisons pour lesquelles il les avait, de manière très claire et, et articulée. Je pense qu'on respecte souvent ses, ses, ses positions. Et Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été pendant longtemps avocat de l'État du Sénégal. Mm. Et Connaissant son parcours politique, il a été aussi très proche euh, du PDS, du président Abdullah Watt. Mm. Et les... les les vicissitudes de la vie politique ont fait que lui, en tant que politique, il s'est retrouvé dans notre port. Mais en tant qu'avocat, lorsque il a été question pour lui, en tant qu'avocat de l'État du Sénégal, de devoir intervenir contre euh, Karim Watt qui est le fils de, de son mentor, Awad, il a eu une position de principe que j'ai beaucoup appréciée. Hein, parce qu'un avocat, c'est d'abord ça aussi, avoir le sens de l'éthique et euh, euh, ne pas accepter de changer comme ça, parce que tout simplement ce sont les circonstances du jour qui, qui l'impose. Mm. J'ai beaucoup admiré qu'il n'ait pas accepté de plaider contre euh, euh, Kamil Watt, mm. compte tenu des relations qu'il a avec Angela euh, et avec le PDS. Mm. Ouais. Oui. Alors, il est clair que Maître Sey euh, était un grand avocat, mais il était surtout remarqué pour avoir été dans presque tous les grands dossiers. Euh, Qu'est-ce qui lui a valu cela, Maître, maître Préra, Est-ce par expérience ou euh, voilà, il a quelque chose de plus que, que peut-être beaucoup d'autres avocats Non. Euh, un, un avocat qui réussit, c'est souvent un avocat compétent et, en ce qui concerne Maître euh, mon, mon collègue, mon confrère, oui. c'est un, un avocat, enfin un juriste extrêmement compétent. Mmh. Et euh, être un bon avocat, ce pas uniquement maîtriser son droit. Mmh. C'est maîtriser son droit d'abord, mais aussi savoir comment, euh, comment euh, rendre... Cette expertise en fonction des dossiers qui sont confiés, des situations auxquelles nous avons à faire face. Et c'est en cela que l'expérience est importante. Euh, un homme compétent peut être un homme inexpérimenté. Un avocat compétent peut être un avocat inexpérimenté. Euh, Maître Ousmane avait l'avantage d'être un avocat compétent et un avocat expérimenté. Voilà, Et c'est ce qui faisait aussi euh, l'une de ses marques de fabrique. Mmh. Et on le respectait pour cela, pour, pour sa noblesse dans son attitude en tant qu'avocat et en tant que euh, politique. Mmh. En tant qu'enfant, ce sera la dernière question. Qu'est-ce que vous avez vécu de particulier avec maître Ousmane Sey qui vous marquera à jamais moi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses avec euh, mon confrère Joseph Mansi. D'abord, nous avons prêté serment ensemble. Ça, en tant qu'avocat, ça marque. Mmh. Durant toute votre carrière, oui. vous euh, euh, distinguerez. Tout, je vous parmi tous vos confrères, ceux avec lesquels vous avez seulement ensemble. vous êtes des jumeaux mmh. professionnels, mmh. et ça, ça marche, mmh. donc ça c'est déjà quelque chose de fort que j'ai partagé avec lui, et euh, j'avais des relations aussi avec euh, euh, sa famille, même si c'était des relations pas très poussées, mais des relations très sincères, mmh. et euh, j'ai eu à partager un ou deux dossiers avec lui. Mmh et je l'ai trouvé dans un dans des dossiers et il m'a toujours dit, euh, Didier, il m'appelle Didier, il m'a Didier, c'est avec plaisir que je, je ne m'oppose pas à ce que tu interviennes à mes côtés. Mm. Et ça, pour un avocat, ça veut dire autre chose. Mm. Dans, nous savons que nous sommes, nous sommes dans une profession où parfois bon, euh, certains euh, hésitent à... à accepté voilà, que, avec, donc, de, voilà, oui. avec de confrères, Mais lui, il a toujours été très généreux de ce mmh. point de vue-là. Et j'ai toujours pris ça comme euh, une marque d'estime mmh. qui est évidemment réciproque. Mmh. Et euh, c'est dommage que nous avons perdu en confinement fait, de, euh, euh, de ce calibre. Et c'est le barreau sénégalais qui perd. Hein, lui se confère, et c'est le monde de la c'est la famille judiciaire aussi, mm -hmm. sénégalaise qui perd un excellent juriste. Mm -hmm. Que son âme repose en paix, mm -hmm. et que de là où il est, qu'il puisse toujours protéger et sa famille, et, euh, s'intéresser de sa famille et ses confrères et pour tous ses concitoyens du Sénégal. Merci, maître oui. Didier et Daniel Préra. Ça a été un plaisir de recueillir votre témoignage sur maître Ousmane Sey, avec qui, je rappelle, vous avez prêté serment en 1985 ici à, à, à Dakar, sous le bâtonnat de maître Fadilou Diop, comme a eu à le préciser maître Xavier Jeanqueta, qui est aussi un autre jumeau à vous deux. Merci. Absolument. Oui. C'est moi qui vous remercie, madame. Maître Ousmane Sey a reçu une distinction. Il a été élevé au ronde d'ambassadeur des corridors par le président du mouvement des entreprises du Sénégal. Lors d'une soirée des corridors, cette réaction qui avait ému tout le monde, nous vous la proposons avant de passer à la version Wolof des témoignages sur Maître Ousmane Sey. Je viens fermer la marche. Je voudrais d'abord saluer ma sœur et consort. Madame le ministre Aïssa san ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, remercier le président Manik Tjoub et son organisation, la MEDES, pour cette haute distinction dont je suis fier. Et je voudrais surtout féliciter le président Manik Tjoub parce qu'il a gagné le pari sur l'histoire. Très tôt, monsieur Manik Tjoub, vous avez Miser sur le secteur public parce que vous avez compris que le secteur public est porteur de croissance et le secteur public est porteur de l'emploi. Je vous félicite pour ça et je vous dis bravo et je dédie cette distinction à mon épouse et à toutes les femmes pour faire plaisir à ma sœur aussi. Pat Sousa, qui est un grand avocat de Fab. Je vous remercie. Quand Boukika de mettre Ousmane Seyi engendre des gémis qui coïncident chips soirée corridor, beau chamne, celle de te rayer ambassadeur du Curi, le président Banikjob dit le merde. Je crois un coco, moi on est une victime. Ghana ou nakadom yo yo, Daniel des justement avec président merde. La harite m'loin, le baré baré d'ordre c'est différent. Ti aïka deisser de yomu denke, le maître Seyi dedo, quand yo andante oulu c'est des prix. Le président Manik Diop a le de maître Ousmane Sey. président a il y il y a de mais que Je suis la fête, je suis content de faire un discours la Je suis content que Je suis content de faire Je suis de Je suis de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 je suis un professionnel. Je suis aussi un avocat Dans les années 2000, le 2010, 2011, je suis un avocat. Je suis avocat. un avocat. Je un avocat. Je suis un avocat. Je dossier un avocat. Je suis un dossier, Je suis un mon, mon, mon, je suis un dossier parce que je de suis pas sur un Je suis pas sur un dossier. Je sur dossier. Je suis Je un parce suis pas pas Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis Je je Moussa Sar lay giss muy a cause difficile la maillot, comme le mais je par principe loolu a parce que problème pour justice, je suis justice. la justice. Je suis dossier à la après la Je Je Je Je Je Je Je euh, un model quoi pour les jeunes avocats, pour les jeunes politiques. Parce que de le modèle. Je suis un modèle. pour les un modèle. Je suis un modèle. Je parce que Devenu bête, parce que Ramouan à ses familles. Si des intègments, des à a le magnifique que à Yafsikon, il a le de Toba Terre, il y a le salon de l'homme, il y a le de l'homme, il y a a le de l'homme, il y a a le de l'homme, il y a a le de a de a de alors, peut-être ce sera la dernière question parce que le président mais en général, pour moi, c'est surtout, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus je wax non parce que que direct il était le fenêtre c'est vraiment rare si nous de aussi qualité parce que y a le conseil économique social Mom, dialogue social, Mais de position, républicain. politique, politique, Mais au fond, au Sénégal. Donc, lui, avez un défi, vous avez un il y je Non seulement c'est un grand avocat, parce que y des difficultés mais un grand avocat. C'est un grand avocat, et elle aussi, il a des a des je ne je Donc, je, je ne de la pas si Déjà serait au blanc de la Créte. Je euh, que nous avons dit que nous que nous avons dit que que nous avons dit que nous avons que que nous que nous nous il a fait émission, il a fait une pour a gënal ko fi mu mouvement des entreprises du Sénégal mi ngi doon dégg dañuy wat hôpital principal bu Dakarou kérok ci lever du corba xam ngeen ni kenn wouté wu kilife nek politique wala ñu mu bokalon métier avocat nya nga fa ragné ci ministre de la culture Aliou Sow Itam akmet Maître Ousmane Seï lu bari ci politique bokkon ak au conseil des collectivités ministre Sénégal, voyez Afrique. Donc, on a dit a dit qu'on avait dit qu'on je suis un à l'aise de Je suis venu à de Je suis un à de la Je suis un à l'aise Je suis un à l'aise des Je suis un à l'aise Je suis à l'aise Je suis Je suis à Je suis à nous avons dit que Japon, nous avons pris le Gizanté, nous avons nous avons pris le Gizanté, nous avons nous avons nous avons je suis job de Croix, Nek Itam le uh, uh, de Croix, un de de de Croix, de Sey, on oui. yeah. a dit qu'il de faire des choses. que que du gourgourou à un camarade de l'université de Cher, qui est fait. homme de l'université. Quand l'université un avocat, défendre les causes pour Sénégalais, non-Sénégalais, citoyens pour démocratie, pour liberté. On tribunal, défendre. Euh, pour nous de les libérer la plupart du temps. Bataille, acteur politique parti démocratique sénégalais yabal nafa ab délégation bu tafsir choy jité mu itam ci lu Barilo lo xamni japp ti maître Ousmane Sey djebal itam nialou président Abdoulaye Wade Karim Wade ñambotu maître Ousmane Seï ñu tewlu tafsir Tchoy Mioron, yoron cadeau parti démocratique sénégalais N'yon ñew nañu indi massou, président Ablawad, ak indi massou à pds yépp ci famille bi nga xamanteni tay famille famille mais il y a aussi Sénégalais parce que, M. S. Mansay, le document de dégâts, c'est les Sénégalais. Sénégalais, le Sénégalais le Sénégalais, nous avons aussi des collègues de l'Union, des avocats comme moi et des familles judiciaires. Nous des collègues au au nom du président Ouad, mais aussi au nom de notre frère Kalim et au nom de l'ensemble des membres du PDS. En tout cas, nous avons dit que nous avons la chance, nous avons la chance, nous avons la chance, mais nous avons la chance de nous donner et politique avons eu itam peu de Elas de si vous fête, vous de faire vous que vous que vous avez une tissue, vous savez que vous avez une vous une que vous une tissue, vous savez que vous avez une tissue, c'est ce je veux ce que je veux dire, que je veux ce que je veux dire, que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, je a il y président qui a été c'est un nombre de compromis. Il y a un consensus. Il y pour le faire. Il y a un le faire. Il y a un de un de un dossier, tribunal, politique. Il y a un peu de temps Il y a un peu de il a été mais il a Il mais Il a Il a pas de Il a Il a a je Maître Elajouf, un avocat mais aussi un acteur politique, Maître Elajie Amandoussalle. Il y a Aïsédeï, Maître Ousmane Sey, mais dès que nous sommes Université à l'Université de Dakar, avec un Maître Ousmane Sey Amon, il y Maître Elajie Amadou Je d'abord, si on université qui est en train de se faire, on a un engagement. On une université déjà. On a un héritage. On a un héritage. Nous avons fait nous de nous Nous avocat Nous un Nous des Nous Nous avons si vous voulez matul fukki, matul fukki fan. vous Non seulement mais je vais vous donner un petit peu il y a de des gens qui ont été à université, non seulement mais Maître Mamadou Seck, fait avec Maître Sey, cabinet. Nous avons fait avec Maître Ousmane Sey, avec Maître Ousmane Sey, fait avec Maître Sey. Maître Sey. C'est mon, mon, mon, mon grand frère. Je ne suis pas entre avocat collaborateur, mais c'est mon grand frère. Je pas ce dossier. Je suis, suis des dizaines, voire même des centaines de dossiers. De gros dossiers, de dossiers même de l'État. Donc, l'avocat a dit, je suis Finalement, comment un grand frère, un avocat, qu'est-ce que c'est que que Je suis un avocat. Je ne yale, pas si vous la même chose. Vous la Vous la la même la même chose. la la la même moi, petit je suis un peu différent. Je suis un peu différent. Je suis un peu différent. Je suis un peu Je suis en peu Je suis nous sommes différent. Je un peu Je suis je viens fermer la marche. Je voudrais d'abord saluer ma sœur et consoeur, madame le ministre Aïe Tall ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, et remercier le président Manik Choup et son organisation, la MEDES, pour cette haute distinction dont je suis fier. Mais je voudrais surtout féliciter le président Manik Choup parce qu'il a gagné le pari sur l'histoire.